Voilà, donc prêt. Salut Stéphane, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la troisième édition de nos conférences en ligne tous les jeudis. Euh, avant de commencer, dites-moi un peu dans le chat d'où venez, de quelle région s'il vous plaît et je vais lancer juste après un petit sondage pour connaître un petit peu l'audience aujourd'hui, on est super nombreux, je vois que c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens. Euh, bienvenue à vous tous, dites-moi dans le chat vous venez de quelle région Verviers, Bruxelles, Arlon, Liège, bienvenue. Beaucoup de personnes de Bruxelles, je vois. Bienvenue à vous tous. En parallèle, je vais lancer le sondage. Dites-moi si vous voyez bien le sondage. Allez, soyez proactifs pour qu'on puisse avancer rapidement sur cette présentation. Est-ce que vous avez déjà fait de la sous-location Est-ce que vous avez déjà investi dans l'immobilier en, en faisant de la sous-location Oui, non, je ne sais pas ce que c'est la sous-location. OK, super. Donc, vous êtes nombreux, euh, bah, beaucoup de gens. Voilà, super, tout le monde a répondu. Tout le monde a répondu, bravo. Bravo. Beaucoup de personnes qui arrivent, beaucoup de personnes de Portugal, Tournée, Côte d'Ivoire, d'Afrique. Bienvenue à tout le monde. Lille, Portugal. Bienvenue, Aline, Sambreville, Yes. Bienvenue, Bruxelles, Verrier. Beaucoup de gens. Super. Donc, pour le sondage, allez, on est on est presque à 80 Avez-vous déjà fait de la sous-location immobilière Si oui, vous cochez oui. Sinon, vous cochez non. Si vous ne savez pas ce que c'est. C'est pas grave, on va en parler. On va en parler. OK, good. On est 95%. Est génial, Denis. Oui, je crois que c'est parfait. Peu de gens en ont déjà fait, donc il y a énormément de gens qui vont apprendre beaucoup. Ça me fait plaisir. Exact. Alors, voici les résultats du sondage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu sur l'écran. Il y a quand même 10% de personnes qui ont déjà fait de la sous-location. Bravo, bravo. 83% qui n'ont pas qui n'ont pas fait de la sous-location et 7% des personnes qui sont présentes ce soir ne savent pas ce que c'est. C'est exactement à quoi on s'attendait, Stéphane et moi. La sous-location est méconnue. Peu de personnes utilisent la sous-location. Bienvenue à cette troisième édition de la conférence sur la sous-location immobilière, comment devenir libre financièrement grâce à la sous-location immobilière nous sommes à la troisième édition. Pour ceux qui étaient présents à la première conférence, nous avons parlé de la colocation versus la location saisonnière, quels sont les avantages inconvénients et dans quel cas il faut les utiliser et pourquoi aujourd'hui, pour améliorer nos rendements quand on débute dans l'immobilier, c'est intéressant de partir sur de la colocation et de la location saisonnière. Et la deuxième partie, c'était sur le financement bancaire. Comment monter un dossier et éviter les refus de crédit, c'est super important. Euh, Stéphane a partagé énormément de pépites avec nous euh, à la deuxième conférence. Pour les personnes qui sont présentes ce soir, qui n'ont pas eu accès à ces deux premières conférences, vous pouvez, à la fin, on va mettre nos mails, vous pouvez juste nous envoyer un simple mail et on vous envoie le replay. On a déjà envoyé ça, le replay, à toute notre base de données. On a déjà posté ça sur nos réseaux sociaux. Si, par hasard, vous n'avez pas eu euh, le replay, Envoyez-nous un simple mail à la fin et puis on vous envoie les deux, deux premières conférences. Aujourd'hui, on va parler de la sous-location immobilière. Depuis ces trois conférences, on le sait tous, l'immobilier est en train de grimper. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, répondez-moi dans le chat. Est-ce que vous avez remarqué que l'immobilier, le prix de l'immobilier à l'achat est en train de grimper d'une façon quand même linéaire, voire très, très rapide? Dites-moi si vous avez remarqué oui ou non. Est-ce que vous avez remarqué que l'immobilier, le prix de l'achat de l'immobilier augmente non-stop euh, depuis, depuis, euh, depuis le COVID Exact, Laurence a dit oui, ça a du succès depuis la pandémie. Euh, Renaud, il dit ça va stabiliser, non euh, Brice, il a remarqué. Est-ce que vous avez remarqué que le prix de l'immobilier augmente Oui, depuis le COVID encore plus. Terriblement, l'utilisateur de Zoom caché. Oui, merci, le Covid, Joseph. Oui, même en Afrique. Oui, j'ai remarqué. Oui, oui, oui, beaucoup de oui. Exactement. Est-ce que maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez remarqué que les loyers n'ont pas augmenté comme ce qui s'est passé avec le prix de l'achat de l'immobilier? Est-ce que vous avez reçu des appels ou des, des mails de votre propriétaire qui vous a dit ah bah tiens on va augmenter le loyer de 10% de 15% pas tout à fait pas tout à fait ok on n'a pas encore reçu des appels euh, que le loyer augmente donc vous voyez quand même la différence sur l'achat le prix a augmenté mais les loyers le prix n'a pas augmenté il y a beaucoup de prix qui ont augmenté le prix de la rénovation le prix des matériaux bruts euh, L'électricité, l'eau, tout ce qui est énergétique est en train d'augmenter. Mais on vous l'a dit la dernière fois, ne souhaitez pas que la vie soit facile, parce qu'elle ne le sera pas. Plus on avance dans la vie, plus la vie va être un peu plus difficile en face de nous. C'est comme ça. On a, ayez cette philosophie dans la vie. Ne soyez pas que l'année 2022 soit si souple, si simple, euh, que vous allez réussir plus rapidement. Ça ne sera, okay sera pas le cas. Plus les années passent, plus il y a des gens qui s'adaptent, plus ça devient de plus en plus difficile d'atteindre la liberté financière, mais ne souhaitez pas que ça soit facile en face, on a dit. Apprenez, éduquez-vous financièrement et apprenez à faire face à cette vie et, et, et à surmonter les obstacles pour atteindre cette liberté financière. Seuls ceux qui sont éduqués financièrement post-Covid vont s'en sortir niveau indépendance financière. Bravo à vous tous, là. vous êtes nombreux ce soir, vous voulez apprendre, vous voulez vous éduquer financièrement. Il y a 83% des personnes qui n'ont pas fait de la sous-location. Justement, posez-vous la question, est-ce que ce n'est peut-être pas fait pour moi Est-ce que ce n'est pas mieux que j'aille dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de gens Parce qu'on le sait dans l'immobilier, si on va acheter des biens en dessous de 300 000, ben, il y a énormément d'amateurs sur ces biens. Allez acheter des biens à 400, 500, 600, 1 million, 2 millions. Il n'y a pas beaucoup d'amateurs. C'est là où on fait des excellentes affaires. C'est ça où on fait des bonnes affaires. C'est ça la belle philosophie dans la vie. Où il y a de la masse, fouillez, allez faire l'opposé. Et vous allez réussir au niveau financier. Regardez ce que les gens font autour de vous. Faites l'opposé. 83% des gens qui sont présents ici, alors qu'ils sont des, des amateurs dans l'immobilier, des, des, des investisseurs dans l'immobilier, ne font pas de la sous-location. C'est peut-être intéressant de s'intéresser à ce mode de location. Donc, aujourd'hui, ça ne va pas être beaucoup de pépites. On va vous exposer ce que c'est la sous-location d'une manière un peu claire. Ah, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est ou pour les gens qui n'ont jamais fait, peut-être ça va vous solliciter. Aujourd'hui, le but, ce n'est pas vous donner des pépites. Dans le séminaire, on, on, on va passer 3 à 4 heures sur la sous-location. On va vous donner tout. Là ici, on va décrire ce qu'il faut faire pour réussir sa sous-location, mais on ne peut pas passer 4 5 heures ensemble ici pour vous expliquer tout. Mais lors du séminaire, on va tout vous exposer avec Stéphane. Donc, on va parcourir cette présentation ensemble. Soyez très attentifs. Euh, J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir encore avec nous Stéphane fondateur start et qui est déjà libre financièrement, qui m'accompagne euh, avec ses visios tous les jeudis euh, et qu'on organise également des séminaires sur l'investissement immobilier ensemble. Euh, je vais vous demander de faire un gros yes, bienvenue à Stéphane dans le chat euh, qui va commencer par nous présenter la partie euh, sous location. Euh, Stéphane, est-ce que tu nous entends Essaye peut-être de prendre… Euh, Avec micro. le micro, c'est mieux. Yes. Voilà, je t'entends oui. très bien, Dani. Voilà, je demande le contrôle. Essaye de, de prendre le contrôle. OK, good, c'est approved, c'est parti. Voilà. Bonsoir tout le monde. Eh bien, voilà, Danny vous a tout dit. On va vous parler aujourd'hui de sous-location. Et le but, vraiment, c'est de vous faire découvrir euh, ce mode de location, de vous faire découvrir comment utiliser la sous-location, justement, ben, entre autres, pour devenir rentier, pour… Euh, se créer une rente via la location et apprend un petit peu ce style de location, ce style d'investissement immobilier qui n'est pas très connu. Okay C'est comme dans tout, hein, ça a commencé à bien monter en France, ça arrive tout doucement en Belgique, donc vous avez une chance énorme, vous êtes dans les premiers. Et vous savez, c'est toujours dans les premiers. où On arrive à faire de très, très bons coups. C'était la même chose dans, dans la colocation au début, quand on n'en parlait pas trop. Mais il y a des gens qui ont fait de super bonnes affaires. Idem pour tout. Voilà. On va vous parler donc, de quelque chose que les gens ne connaissent pas très bien. Profitez-en. Alors, avant de se lancer là-dedans, hop, là, hop. Tiens, euh, panorama. Voilà. On reprend. Voilà. Voilà. Je vais vous parler un tout petit peu de moi, deux secondes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Dibari. Et moi, mon but, c'est voilà, de vous accompagner dans vos investissements immobiliers rentables et en toute sécurité. Donc, vraiment, moi, j'aime accompagner mes clients pour qu'ils puissent investir d'une manière rentable, parce qu'il faut pouvoir continuer à se créer euh, des rentes et surtout de manière sécurisée. J'ai euh, à peu près euh, 19 entités locatives. Euh, dont une qui est en sous-location. J'ai plusieurs colocations. Moi, j'aime beaucoup la colocation. donc euh, C'est une de mes petites spécialités perso. Voilà, ça, c'est pour moi. Et vous allez voir que, euh, ceux qui me connaissent un peu mieux, j'ai un parcours euh, un peu, pas atypique, mais un peu comme tout le monde. Donc, moi, je suis tombé dans l'immobilier parce que j'ai voulu faire euh, des investissements. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, tiens, il y a moyen d'investir en immobilier. Quand, si j'achète un appartement, je paye. Mais je me suis rendu compte, si j'achète un immeuble que je mets en location, c'est les locataires qui payent. Et ça m'a parlé. Et donc, j'ai acheté un immeuble avec des codes d'étudiants à l'époque. Et, euh, et j'ai eu toutes les merdes possibles et inimaginables. Parce qu'à l'époque, justement, on n'avait pas cette immense chance qu'on a aujourd'hui d'avoir l'information à profusion. Donc, j'ai fait un peu ce que je pouvais. J'ai un peu appris à la dure et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé donc cette société Imostar pour accompagner les gens et pour que les gens ne doivent pas repasser par les mêmes erreurs. Euh, parce que c'est pas toujours très gai voilà moi j'ai tout eu j'ai eu un problème de permis de location donc je venais d'acheter le gars il savait très bien pourquoi il me vendait ce bâtiment là c'est parce qu'il n'était pas en règle le notaire euh, j'ai pas fait les check qu'il fallait faire qu'on vous apprend à faire dont on vous parle du temps euh, puis j'ai des problèmes avec la division urbanistique après j'ai des problèmes avec les assurances j'ai eu de mauvais locataires parce que je pas choisi mes locataires. Euh, assurance idem j'ai été deux ans en procès avec mon assurance après un incendie parce que ben, je n'avais pas signé des bons contrats avec les bonnes petites clauses. Enfin, quoique, je n'avais pas si mal signé que ça quand même, puisque j'ai gagné contre l'assurance, mais deux ans quand même. Euh, à se battre contre l'assurance et malgré toutes ces merdes là vous voyez, j'ai continué, j'ai persévéré j'ai continué à investir dans l'immobilier et maintenant ben voilà, je suis presque à 20 entités locatives et euh, j'ai un bon cash flow donc euh, franchement je suis assez content j'ai plus de 3000 euros qui tombent uniquement grâce à l'immobilier tous les mois ça fait plaisir et ça me permet justement d'être tranquille et je vis pour le moment ma vie en Espagne, même si tout mon parc immobilier est en Belgique Voilà, ça c'est un peu pour moi donc, euh, n'hésitez pas à poser des questions plus tard, mais comme ça, vous savez un tout petit peu d'où je viens et pourquoi je vous parle de sous-location. Parce que non seulement c'est quelque chose qui vous permet de commencer sans trop d'apport, mais surtout aussi parce que j'en fais depuis pas si longtemps que ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant, et donc je veux le partager. Alors, on va... Euh, pourquoi ce que la diapanorama saute à chaque fois Voilà. Hop. OK, voilà, ça veut bien. Voilà, donc le but de la sous-location, vous ne voulez pas emprunter à la banque. Alors, que ce soit par choix, par peur, parce que vous avez peur de crédit, c'est vrai que on s'investit pour 25 ans, ou que ce soit par conviction personnelle ou religieuse, c'est des gens qui, qui décident, voilà, ils ne veulent pas emprunter de l'argent à la banque, ou alors l'imposer, vous ne pouvez pas, vous voudriez bien, mais vous ne pouvez plus vous ne pouvez pas, une situation financière instable, vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas en encore dans la vie vraiment active, ou vous êtes au chômage, il y a toutes plein de raisons qui font que vous ne savez pas avoir de crédit aujourd'hui, voilà, ou alors vous n'avez pas d'apport. On a entendu souvent, maintenant c'est de plus en plus difficile d'avoir des crédits à plus de 100%, c'est aussi une, une chose qui vous permet de commencer, mais voilà, à, ça vous permet de vous commencer à générer des revenus avec l'immobilier sans passer par les banques, voilà. Et donc, c'est bien entendu la sous-location dont on va parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi la sous-location La sous-location, c'est un concept très, très simple. Okay vous prenez un propriétaire et vous allez louer son bien. Donc, vous allez chez un propriétaire, vous allez louer son bien. Et derrière, ce bien que vous louez au propriétaire, vous allez le sous-louer à quelqu'un d'autre et le but du jeu, c'est que vous allez apporter un peu de valeur vous-même et ça va vous permettre de le sous-louer plus cher et donc de faire une rentrée d'argent. Et là, je vais vous réexpliquer ça, mais avec des chiffres réels. Donc, ici, je vais vous donner un exemple chiffré pour vous réexpliquer ça. C'est l'exemple de ma sous-location. Okay donc, vous avez un propriétaire bailleur qui a un appart à louer. Donc, il loue un appart. Dans ce cas-ci, ben, voilà, un propriétaire qui voulait louer un appart à 1000 euros. Donc, dans ce cas-ci, c'est moi le propriétaire. J'avais une maison que j'ai refaite. Et en location classique, euh, c'est une maison 4 chambres. Euh, elle pouvait avoir 1000 euros. Et j'ai trouvé quelqu'un qui était intéressé. Donc, J'ai proposé ça en sous-location à quelqu'un. Parce que mon idée, c'était, comme j'aime la colocation, je m'étais dit, tiens, comment faire en sorte pour quand même avoir des rentabilités de colocation, mais étant en Espagne sans devoir rajouter une colocation en plus, parce que j'ai quand même déjà 14 chambres en colocation. Et j'ai parlé avec une personne et après négociation, donc on a négocié ensemble, elle m'a pris l'appartement à 1050 euros. En contrepartie, moi j'ai meublé l'appartement, donc elle n'a pas dû meubler l'appartement, donc l'appartement était déjà prêt à faire de la sous-location meublé. Okay et elle, ce qu'elle fait derrière, elle a trouvé les gens, donc elle a sous-loué, elle loue à des colocataires, donc sa valeur apportée c'est la colocation, et elle, elle loue à 1400 euros net, donc on parle hors charge. Ce qui fait, si vous savez faire des calculs, tout ça, mais voilà, Donc cette personne, tous les mois, elle a une accumulation passive de 350 euros. Donc, il y a 350 euros qui tombent dans sa poche, tout simplement parce qu'elle a pris mon bien et qu'elle le sous-loue à un groupe qui fait de la colocation. Et vous pouvez faire ça avec beaucoup de types de biens différents. Donc, l'idée de la colocation, c'est vraiment ça. Vous êtes au milieu, vous allez chercher un bien chez un propriétaire, vous le louez au propriétaire, vous apportez quelque chose, dans ce cas-ci, elle, elle apporte le fait de gérer une colocation et vous le sous-louez aux locataires finaux et vous rapprochez la différence entre les deux. Voilà, donc ça, c'est vraiment un système simple. Euh, après, on discutera, il bon, y, y a les baux, il y a des trucs euh, juridiques derrière à mettre en place. Alors, les avantages de la sous-location, ben, vous l'avez compris, le premier avantage, il n'y a pas besoin de crédit bancaire. C'est une location. Vous ne devez pas investir, vous ne devez pas mettre d'apport, vous ne devez pas aller vous battre avec les banques pour acheter quelque chose et avoir des crédits sur 20 ans. Un autre avantage, il n'y a pas de frais d'hypothèque, il n'y a pas des frais d'agence à l'achat. Euh, voilà, il y a peut-être des travaux, mais tout ce qui est ces frais en plus lors d'un achat immobilier, il n'y a surtout pas les frais d'inscription, ni rien. C'est intéressant aussi. Vous augmentez vos revenus. Donc, l'avantage de la colocation, c'est que automatiquement puisque vous faites un cash flow une différence de cash flow vos revenus vont augmenter vous en faites quelques unes comme ça ben vous allez voir vos revenus qui augmentent qui augmentent qui augmentent et donc vous pouvez accumuler plus d'argent grâce à ces revenus supérieurs autre chose qui est super intéressant pour les gens qui commencent en immobilier mais vous vous arrêtez quand vous voulez vous n'êtes pas bloqué sur un crédit pendant 25 ans vous n'avez pas acheté un bien si après un an vous vous dites ben voilà moi c'est pas mon truc finalement euh, « Oui, j'avais envie d'indépendance financière, mais gérer le locataire, ce n'est vraiment pas mon truc. » Vous pouvez toujours arrêter et vous ne vous perdez pas vos plumes. Voilà. Donc, ça, c'est aussi important. C'est quelque chose qui vous permet de vous essayer à l'immobilier en toute sécurité, en toute sérénité. Autre chose, c'est que ben, vous savez maintenant, le, le marché est très tendu à l'achat. Donc Quand on achète, il y a énormément d'agences. Ici, ben, on est en location. Le marché est beaucoup moins tendu en location. Et donc, vous pouvez aller directement négocier avec le propriétaire et vous ne passez pas par une agence, vous pouvez vraiment parler avec la personne et il y a moyen vraiment d'avoir de très bonnes négociations. Dany vous parlera un tout petit peu de négociation après, justement. Je vous l'ai dit, vous accumulez beaucoup plus rapidement d'argent. Donc, comme vous augmentez vos revenus avec l'immobilier, quand vous allez aller plus tard voir une banque, non seulement vous aurez plus de revenus, vous aurez une expérience immobilière parce qu'il ne faut pas croire quand vous leur demandez un prêt hypothécaire pour de l'investissement locatif, ils en prennent compte. Si vous leur dites déjà voilà, moi je gère un portefeuille de bâtiments, ils vont vous prendre beaucoup plus au sérieux et c'est vraiment un paramètre qui, qui compte dans l'acceptation du crédit aussi. En fait, maintenant vous pouvez faire de la sous-location aussi bien en privé en personne physique, donc euh, que ce soit la résidence, la colloque de l'Airbnb, euh, vous faites en personne physique, ou si vous avez une entreprise, ou même si vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant, vous pouvez aussi faire de la sous-location professionnelle. Vous allez louer des garages, vous sous-louez des garages. Par exemple, vous achetez, euh, vous, vous louez à un propriétaire qui a plusieurs garages, vous lui dites, moi je te loue tous tes garages pour X, et puis vous les louez à la pièce, et vous faites la différence. Vous pouvez, ça, ça marche super bien, c'est louer des entrepôts. Vous louez un grand entrepôt, vous mettez des parois et vous sous-louez des petits entrepôts aux gens. Ça, ce sont encore des choses qui marchent très, très bien. Alors, le dernier truc qui marche bien aussi, c'est la sous-location commerciale, où vous prenez des grands bureaux et, et, et, encore une fois, vous divisez, par exemple, les espaces de coworking. C'est un peu l'idée qu'il y a là-derrière. Soit ils sont propriétaires, mais ils louent un grand espace et puis ils sous louent bureau par bureau. Donc, tout ça, ce sont des idées de sous-location que vous pouvez mettre en place. Alors, après ça, ben écoutez, je vais laisser la parole à Dany qui va vous expliquer deux, trois petits trucs en plus. Merci, Dany. Merci, Stéphane. Super intéressant. Guys, là, là, ça me vient à l'esprit. En fait, je viens de voir que mes meilleures affaires immobilières que j'ai faites, c'est comme ça. Ça, c'est un autre avantage. Le fait que vous soyez directement en communication avec les propriétaires. En fait, j'ai fait de la sous-location en privé et j'ai fait également de la sous-location en bureau, en commercial. Et, et je me rappelle en fait, c'est exactement comme ça que j'ai pu faire acheter des biens ou acheter des biens en off market. C'est une excellente pépite qu'on vient de vous donner. Vous voulez vraiment faire des bonnes affaires immobilières, Allez avec une direction, genre je veux louer votre bien, monsieur, mais... Ah ben voilà, voilà, voilà, dernier revient. Yes, yes, c'est bon. Euh, donc, je disais, c'est exactement comme ça que j'ai fait les bonnes affaires. Je vais louer un bien, je suis en face du propriétaire, c'est du off-market, pas d'agent immobilier, je négocie, après six mois, un an, deux ans, pop, je me mets d'accord sur un prix et j'achète mes biens. C'est exactement comme ça que j'achète mes biens. Ça, c'est un avantage à prendre en plus également. Beaucoup de personnes qui sont seniors, que nous accompagnons, euh, qui n'ont plus accès à des crédits sur des longues durées. Beaucoup de personnes, pour des, euh, pour des raisons religieuses aussi, ne veulent pas avoir accès au crédit. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à accumuler de l'argent facilement. Euh, go On peut faire de la sous-location. Ça, c'est fait pour nous. Donc, je m'appelle Dani Palmera, 37 ans aujourd'hui, de formation d'un... Et là, tu es en mieux Danny. Voici les aléas, je vous dis, du, du live. Désolé. Donc, je m'appelle Danny Palmera, 37 ans, euh, de formation d'ingénieur dans l'aéronautique. Euh, en parallèle euh, de l'ingénierie, j'ai créé ma première entreprise et puis j'ai commencé à investir dans l'immobilier progressivement. Euh, et puis, un jour, je me rappelle, euh, j'avais 31 ans, il y a 6 ans d'ici, à table, tout le monde parlait, c'était les mêmes discussions à table tous les midis. Et puis, d'un coup, je dis mais à tous les ingénieurs autour de moi, ingénieurs héros, je dis, Vous avez déjà entendu parler de la loi d'attraction, les amis ?» Et là, ils m'ont tous regardé bizarrement, ils m'ont dit « Dany, toi, tu dois arrêter de toucher à l'avion. » Et c'est là où j'ai compris en fait qu'il fallait que je démissionne et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai démissionné, j'avais 31 ans, j'ai atteint ma liberté financière et depuis, je me suis focus sur mes investissements immobiliers et la création de plusieurs entreprises. Je possède aujourd'hui plus d'une 60 à 70 unités locatives qui m'ont permis d'atteindre cette liberté financière. Et depuis un an et demi, suite à la demande de beaucoup de personnes avec qui j'étais en contact, j'ai commencé à donner des conférences, à donner pas mal de séminaires en petits groupes pour aider les personnes à apprendre ce que j'ai appris au fur et à mesure. C'est mon job en fait, c'est un duty pour moi de transmettre le savoir que j'ai pu acquérir tout au long du chemin grâce à Napoleon Hill et Robert Kiyosaki. Et donc, j'ai créé euh, le concept The Mind avec un club privé dans lequel j'accompagne des personnes pour atteindre la liberté financière grâce à l'investissement immobilier, le business développement et surtout la partie mindset. On a parlé au début de cette philosophie de vie. Quoi. On ne subit pas cette vie, on se lève tous les matins pour aller créer la vie de notre rêve. Et, et ça, ça, ça nécessite un changement de philosophie, un changement de mindset. Si on croit que le, le, le, notre employeur. Dani vous parle de la liberté financière. C'est super important euh, de voir, euh, parce que moi j'ai la chance de, justement de connaître Dani et d'avoir déjà été chez lui, d'avoir rencontré sa famille. Euh, il n'aime a, a, pas se mettre trop en avant de ce côté-là, mais atteindre la liberté financière, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de faire après ce que vous voulez. Et donc, c'est un, un plaisir que j'ai de travailler avec Dani parce que. Travailler avec quelqu'un qui comme ça a envie, c'est parce qu'il qu a envie de le faire, il a envie de partager avec les autres, c'est toujours super intéressant. Dany, donc j'étais en train de te jeter des fleurs. Hein, merci Stéphane, merci, merci. Euh, bon, on va, ne on va pas tarder, on va peut-être passer à la sous-location. Euh, on en a fait pas mal de la sous-location, donc il existe un process à suivre. Euh, il y a quelqu'un tout à l'heure, Sébastien, qui disait, mais c'est pas interdit tout ça, la sous-location. Non, Sébastien. Alors, c'est interdit dans un certain cas, mais il existe des choses un peu, surtout des types de beaux juridiques à utiliser qu'on a pu consulter en payant des dizaines de milliers d'euros avec des avocats, avec des spécialistes euh, qui nous ont aidés un peu à trouver les bons beaux. Euh, c'est ce qu'on va partager avec vous lors du séminaire. Quoi. Donc, oui, si vous ne la faites pas d'une manière correcte c'est interdit la sous-location et vous risquez d'avoir des, des, des, des sanctions quand même. Donc, faites attention, voici le process. Le process n'est pas si long. On va, vous, on va parcourir le process pour réussir sa sous-location. Il y a huit étapes, il n'y a pas 10 000, il y a huit étapes. Et lors du séminaire, on va focus d'une demi-heure à peu près sur chaque module d'une manière à que il suffit que vous prenez les datas que vous avez vues, la présentation et vous suivez à la lettre exactement ce qu'on est en train de vous dire ici. Et vous allez avoir des multiples sources de revenus passifs sans se vous soucier par la quotité, par l'apport que vous devez mettre à la banque. On n'a plus besoin de banque. On a besoin juste de un, deux mois de caution. Et on a nos revenus passifs qui tombent tous les mois. Okay Je vous donne un exemple. Euh, que ce soit un immeuble de bureau ou un immeuble, un petit hôtel, par exemple, de cette chambre, vous le louez. Euh, à 2000 euros, vous sous-louez chaque chambre en colocation à 500 euros, ça fait 3500, ben vous avez 1500 euros de cash flow qui tombe tous les mois sans avoir un crédit pendant 25 ans. J'espère que ça, ça sonne quand même. 83% n'ont jamais fait de la sous-location. On a tous fait de la sous-location. Quand j'ai été étudiant même, en sortant de l'école, mais pour mon premier emploi, je me suis retrouvé à changer de ville. Donc, dans chaque ville, j'avais une habitation et je soulouais mon habitation à plein de gens et j'allais vivre chez ma copine, ça squattait. J'accumulais à l'époque. C'était comme ça. Donc, tout le monde, tout le monde peut le faire, okay même, même en tant qu'étudiant, vous pouvez le faire. Donc, la première étape, c'est la recherche du bien. Ce n'est pas n'importe quel bien. Ce n'est pas n'importe quel bien. Il y a des biens quand même spécifiques qu'on va pendant le séminaire parcourir, je vais prendre 15-20 minutes, je vais parcourir avec vous ImoWeb, ImoVlan, les autres sites pour vous dire, allez contacter lui, félicitations, vous avez 700 euros en plus tous les mois, allez contacter lui, vous avez 1100 euros tous les mois, allez contacter lui, vous avez 400 euros tous les mois, il suffit juste d'aller, je vous donne les trucs et je vous explique comment trouver les bonnes affaires. Quelle stratégie de location, c'est important, la stratégie de location, c'est quand vous louez votre bien à quelqu'un, vous allez le sous-louer. Si vous le sous-louez en classique, ça veut dire que vous le louez à 700 euros et vous le sous-louez à 800 euros, vous allez faire peu peu d'argent. Donc ça, ça arrive pour les studios ou les apparts une chambre ou deux chambres. Par contre, vous pouvez prendre des appartes trois chambres, des duplexes, des maisons unifamiliales, bifamiliales, ou vous pouvez les louer par exemple à 1000, 1500 euros et les sous-louer à 2000. Danny, si tu veux, je partage l'écran. Ce serait peut-être déjà ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois l'écran, Stéphane? Vous voyez l'écran? Je pense qu'il voit l'écran, il voit mais c'est l'écran que moi je partage. Bon, très bien. Donc, moi, je suis revenu à la présentation. Si ouais. tu sais arrêter, s'il te plaît, Stéphane, le partage. On voit ton écran là-dedans. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est le fait peut-être d'habiter un peu loin de la ville. Euh, donc, si on loue un bien et on le sous-loue en colocation, ben là, on va faire quand même pas mal d'argent. Mais il existe des choses quand même qui donnent du méga cash flow, c'est la location saisonnière. C'est ce que nous avons parlé au début. Okay, vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter un bien. Vous louez un bien, vous le sous-louez en location saisonnière, bingo, vous avez du méga cash flow. Vous pouvez faire du mix sur des maisons unifamiliales. J'aime bien cette méthode. C'est ce que j'ai fait dans mes, dans, dans, mes, dans, dans mes maisons et dans mes hôtels que j'ai loués. Je loue des biens et je sous-loue en soit la moitié colocation et l'autre moitié en location saisonnière, parce que je sais que les gens qui habitent dans le bien, ils vont gérer la location saisonnière et la réussir en même temps. Ça, j'adore cette technique-là et je vous invite vraiment à réfléchir à ce type de, de bien. Donc, ça, c'est la première partie. Ça, c'est la première partie à, à réussir. C'est bien choisir son bien et la stratégie de location qui dépend de chaque bien. Okay la deuxième partie, on va faire des visites. Okay ça, la loi d'attraction est activée quand on va, on va aller l'extramile lextra on va aller visiter des biens. Okay pour trouver le bon propriétaire avec qui on peut parler. Il y a des propriétaires bonnets, il y a des propriétaires super sympas. Il y a des propriétaires qui deviennent des amis à nous. Et il y a des propriétaires qui nous deviennent des amis à vie. C'est important d'aller les trouver, ces propriétaires. Okay et surtout, quand on trouve le bien, on le visite bien, il y a des choses que vous n'allez pas voir sur l'annonce. Une buanderie en plus que vous pouvez transformer en chambre. Un bureau ou deux bureaux en plus que vous pouvez faire en chambre en plus qui va faire un impact énorme sur notre cash flow. Le cash flow, tout le monde ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est tout ce qui rentre comme loyer, moins tout ce qui sort, doit être toujours, toujours positif. Ça, c'est la deuxième étape. Et je vous explique comment bien calculer son cash flow. La troisième étape, c'est la négociation. Okay la négociation, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement, euh, nous voulons avoir l'autorisation du propriétaire. Nous, on veut deux choses. On veut que le propriétaire accepte de nous donner l'autorisation de sous-louer. S'il ne l'a pas autorisé, attention, on doit avoir explicitement par écrit, euh, surtout dans la région Wallonne, euh, une autorisation du, du, du propriétaire qui nous sous-loue. C'est ce qu'on veut vraiment. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous offre un mois gratuit de loyer où on réduit le loyer qu'il a annoncé sur ImmoWeb. OK C'est ce qu'on veut. Mais lui, il veut deux choses aussi. Lui, il veut qu'il soit payé en début de chaque mois et sans retard et qu'il ait ce, cette tranquillité d'esprit. Et il veut également que son bien reste super entretenu pendant la location. Il n'a pas envie de le récupérer dans un état pitoyable, dégradé. Il n'a pas envie que les, les, les autres locataires de l'immeuble de, de euh, l'appellent pour lui dire « il y a des nuisances sonores, euh, des soucis de copro euh, ». Il n'a pas envie de faire des rappels de paiement régulièrement. Il veut vraiment ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment un équilibre entre ce que je veux et ce que le propriétaire veut. Lors du séminaire, je vais vous donner des pitches, en fait. Qu'est-ce qu'il faut le dire Je prends ce pitch et je vais lui dire bonjour, monsieur le locataire, et je le récite par cœur. Je viens aujourd'hui parce que je veux faire ci, ça, ça, ça, ça. Est-ce que vous... Eh bien, vous allez voir que vous serez, vous, vous serez surpris un, un propriétaire sur trois va vous autoriser de se louer son bien. Et surtout, si vous avez des investisseurs comme nous, Stéphane et moi, on, on vous donne nos biens. On donne nos biens à, à, à, aux membres du club, on en nos à des gens qui nous accompagnent. Faites de l'argent. Donnez-nous l'esprit tranquille pour qu'on puisse faire d'autres investissements immobiliers. Faites un peu. Vous n'allez pas, pas avoir l'esprit tranquille pendant quelques mois, mais on est là pour accumuler sauf évidemment si vous faites appel à des sociétés de conciergerie qui vous libèrent complètement, mais ça veut dire que votre marge, elle sera réduite. OK, donc c'est la troisième étape, c'est comment négocier. Quatrième étape, c'est le type de bail, le type de bail à utiliser. C'est très important. Si vous faites une erreur à ce niveau-là, tout capote. Vous risquez d'avoir des soucis. Donc, je vais vous partager avec vous en fonction de, est-ce que vous allez habiter dans le bien ou vous n'allez pas habiter dans le bien Deux types. Je vais vous donner deux beaux main dans la main. Il y juste à remplir prénom, nom, nanana, et vous mettez les durées. Basta. Tout ça, ça nous a coûté beaucoup d'argent pour comprendre tout ça. On va partager tout ça avec vous. Donc, attention au type de bail entre le bailleur, le propriétaire et moi. Monsieur le propriétaire, donne-moi. On va signer un bail que tu m'autorises dedans de sous louer. mais attention, il y a plusieurs types de beaux on l'a expliqué pendant les séminaires d'avant donc il y a des beaux spécifiques qu'il faut utiliser avec des lectures spécifiques et des clauses en plus à mettre ensuite une fois on a le beau, on loue. rapidement ici on va mettre notre bien en valeur, c'est ce qu'il a dit Stéphane on va, ajouter, on va rajouter de la valeur ajoutée sur le bien -ce on va le meubler, on va le décorer on va faire un coup de peinture sympa, on va mettre la fameuse plante dont je vous ai parlé la première présentation. Vous vous rappelez de la plante d'IKEA eh qui est là dans toutes les photos? Eh bien, on va faire appel à cette plante également pour donner, créer le coup de cœur. En fait. Et quand on crée le coup de cœur, on peut augmenter un petit peu plus le loyer. Donc, c'est une étape quand même à ne pas négliger. Et On va vous donner beaucoup d'astuces de décoration lors du séminaire. Vous n'avez pas besoin d'être architecte intérieur. Vous regardez une pièce aller comme ça. Ça veut dire il faut que je fasse ce type de peinture ou je mets un truc ici. C'est si simple que ça. Six, sept points, vous les faites et ça crée le coup de cœur. Sixième, sixième étape pour réussir sa sous-location, c'est être proactif, fast and reliable, rapide et fiable. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il y ait des vides locatifs. Moi, je paye au propriétaire de l'argent tous les mois. Je veux que ma colocation, ma sous-location ou, ou, ou ma location saisonnière soit toujours remplie. Soit toujours remplie. C'est tout ce qui compte pour faire un Delta Ce C'est pas quelqu'un qui m'annonce dans deux mois, je quitte la colocation. J'attends dans deux mois pour mettre l'annonce et trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est faux. On commence deux mois à l'avance, avant son départ, de faire passer des visites pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive pile poil après le départ, le lendemain, pour éviter le vide locatif. Donc, il est super important, je vous explique comment choisir votre locataire également. Et à la fin, une fois que vous trouvez le bon locataire, le sous-locataire, on va dire, vous devez faire également un bail, une convention entre vous et lui. Et ça, vous ne trouvez pas sur Internet. Allez chercher sur Internet, ça n'existe pas. On a consulté, je vous ai dit, des avocats pour trouver les bonnes conventions. On va vous donner les conventions. Vous êtes en région Wallonne, on va vous donner les types de conventions. Vous êtes résident, vous allez habiter dans, dans, dans le bien. Euh, il y a un type de bail où vous n'allez pas habiter dans un bien, il y a un autre type de bail en Wallonie, en Flandre et en, à Bruxelles. Ça doit être une cascade entre les clauses euh, du, du bail que vous avez et les clauses du bail de sous-location. Rebonjour, Denis. Donc, j'ai terminé d'expliquer un tout petit peu donc, les, les baux de sous-location. Je te laisse reprendre pour la fiscalité. Et mute, tu es mute. Yes, thank you, Stéphane. Donc, très important de, de choisir le bon bail avec notre sous-locataire parce que imaginez, il y a quelque chose qui ne va pas ou il se domicile dedans alors qu'il ne devait pas se domicilier. Vous ne pouvez plus le sortir facilement. Et si le propriétaire veut récupérer son bien, ce n'est pas évident. Donc, il faut qu'on regarde quel type de bail on a fait avec le propriétaire et adapter le type de bail qu'on a fait avec notre sous-locataire pour éviter les soucis par la suite. Très important. Et une fois on trouve le sous-locataire, on commence les revenus passifs. Jackpot. On commence les revenus passifs mois après mois. Et puis, du jour au lendemain, on, on veut arrêter. On donne un, deux, trois mois de préavis et on quitte, la, on quitte le bien. C'est si simple que ça. Par contre... En fonction que si vous êtes en privé, vous investissez en privé, ou vous investissez en, en société, il y a une taxation différente. Vous allez gagner de l'argent ici, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même une taxation. Alors, je vais vous expliquer si vous êtes en société, je vous explique comment ne jamais payer de l'argent légalement. Si vous êtes en privé, je vous explique comment réduire au maximum euh, votre, votre assiette d'imposition. Donc, c'est un peu, ça ressemble à la, à la, à la location saisonnière qu'on a fait à la première conférence. Je vous ai expliqué, si vous êtes en privé, vous investissez, ben soit on, on met ça dans les revenus immobiliers ou les revenus immobiliers les revenus divers ou les revenus professionnels. Ici, quand on fait de la sous-location, euh, il y a un peu du revenu mobilier et des revenus divers qui vont rentrer en jeu. Je vais vous expliquer exactement comment faire pour déclarer vos revenus et éviter les surprises euh, à la fin. Donc, OK. Allez, je veux dire, c'est, là, les mises mis étapes sont super simples. Il suffit juste de les suivre étape par étape et vous allez réussir votre sous-location. Guys, en sous-location, je vous promets, vu que le prix de la location n'a pas augmenté comme le prix de l'immobilier, vous pouvez faire des excellentes affaires. Vous pouvez faire des rendements monumentaux encore. Vous pouvez avoir un méga cash flow en sous-location à zéro risque. Il n'y a pas de crédit sur votre dos. OK Donc, c'était le, le but de cette présentation aujourd'hui, de vous dire ça intéresse qui en vrai la sous-location Tout le monde Toute personne qui a envie d'accumuler plus d'argent pour atteindre la liberté financière, il peut y aller. Quels sont ses avantages Il y a énormément d'avantages. Quelles sont les huit étapes pour Faire de la sous-location, ben on, on vous les a cités. Et lors du séminaire, on va euh, parcourir euh, toutes les... On va passer trois heures pour vous donner tous les éléments en main. Je vais vous expliquer également, si vous faites de la sous-location saisonnière, comment, euh, comment sous-traiter ou comment faire appel à des sociétés de conciergerie pour automatiser à 100% ou encore mieux. Comment créer votre propre conciergerie pour sous-louer énormément de biens. Guys, dans ma conciergerie, il y avait des gens qui avaient peur de louer en location Airbnb. Je leur disais, quand j'allais les rencontrer, je dis, écoutez, je vous, je vous loue le bien et autorisez-moi à le sous-louer. On faisait du méga-argent comme ça. On peut continuer à faire du méga-argent. On avait un propriétaire, on était en train de signer la veille du COVID. 57 appartement, appart-hôtel complet. Ils nous louaient les 57 à un prix à 500 euros la nuit. On pouvait faire mon Airbnb facile, 1500 à 2000 par chambre. Vous voyez les méga cash flow Zéro risque. Le lendemain, il y a eu le COVID, on a arrêté le contrat. Pour cela, mes amis, ce week-end, c'est un week-end spécial. Stéphane et moi, on prépare ce séminaire depuis un an. C'est un séminaire qui englobe l'investissement immobilier en global. Allez, en général, on parle de tout ce qui est investissement immobilier locatif. Okay on parle de la location, comment acheter, comment louer, comment faire de la sous-location, euh, énormément de modules, comment créer sa propre conciergerie. Deux jours de séminaire où on va parcourir tout avec vous, de A à Z. Si vous êtes débutant, vous êtes avancé, on va vous donner pas mal de pépites lors de ce séminaire. Ça sera un séminaire live. Quand C'est ce samedi et ce dimanche, après demain. On commence à 9h, on termine à 18h, heures, 19h heures parfois. On reste le samedi soir avec vous pour répondre à vos questions. De toute façon, tout au long de la journée, on va répondre à vos questions. Deux jours, vous allez maîtriser l'investissement immobilier locatif. OK on va faire 16 modules pendant ce séminaire, 16 modules. Il y a eu une centaine de personnes qui étaient présentes au premier séminaire qu'on a fait en ligne. Cette fois-ci, on sera maximum une vingtaine, maximum une trentaine dans la salle. C'est une grande salle. On va parler de la sous-location en détail, on va parler comment réussir ces locations saisonnières et on va parler des stratégies de location, comment trouver les bonnes affaires, comment investir sans apport. Toutes ces pépites-là, comment enchaîner les investissements, quel type de beau choisir, les travaux. On va passer énormément de temps sur les travaux. C'est quelque chose qu'on n'a pas assez développé la dernière fois. On va assez développer pour les gens. Chaque pépite que vous apprenez de chaque module va vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros. Stéphane, peut-être tu veux nous dire un petit peu pourquoi ce séminaire. C'est Stéphane qui a insisté que ce soit en live, ce séminaire. Il nous dit, Danny, cette fois-ci, on le fait en live. Oui, donc voilà. Moi, le but du jeu du séminaire, c'est vraiment qu'on puisse se rencontrer et surtout que vous, vous puissiez passer à l'action. Parce que vous allez voir être là avec des gens, parler avec des gens, prendre l'énergie en live. Et surtout, comme on est peu, on va vraiment pouvoir discuter avec chacun d'entre vous de vos projets. Le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est de vous voir vous passer à l'action. On va vous donner tout ce qu'on peut vous donner. Dany vous l'a dit, il y a 16 modules. On va vraiment passer du temps à faire en sorte que vous appreniez le plus possible. Et ça va aussi vous permettre à vous d'être entre vous et de faire du réseautage, d'apprendre à connaître des gens dans le milieu d'immobilier d'apprendre à discuter avec des gens, d'apprendre à discuter avec des gens qui font des travaux et apprendre l'un de l'autre aussi. Parce que c'est ça qui, qui, qui est génial quand on a l'opportunité euh, de travailler avec des gens. Par exemple, moi, j'ai l'opportunité de travailler avec Dani, J'apprends avec Dani, j'apprends énormément et on discute de choses. Et surtout, quand on a fait le séminaire ensemble, on, on discute des idées. Rien que le fait de faire le séminaire. Ensemble, ça nous a appris. Donc, vous, vous allez avoir l'immense opportunité justement d'apprendre. Stéphane, ouais. qu'est-ce que tu en penses Il y a une idée qui vient de me traverser à l'esprit. Je sais que j'improvise toujours, mais on est une dizaine pour le moment. Vu qu'on ouais. est à deux jours du séminaire, on va être en petit groupe. Qu'est-ce que tu en penses qu'on offre une place Chaque place achetée ce soir, une place offerte. Et peut-être pour ne pas pénaliser les personnes qui étaient là, les personnes qui ont déjà réservé, vous pouvez ramener une personne avec vous gratuitement. Allez, on va faire ça en petite communauté. Qu'est-ce que tu en penses Stéphane Voilà, J'ai improvisé ça, on n'avait pas parlé avant. Une place achetée avant minuit, une place offerte, comme ça on sera une vingtaine, une trentaine dans la salle ce samedi dimanche. Vous allez rencontrer énormément d'investisseurs. Vous allez venir nous poser des questions. On est des investisseurs comme vous. On a juste un petit peu d'avance par rapport à vous. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont dépassés dans l'investissement immobilier. Soyez humbles, soyez humbles. Moi, je suis là à tous les séminaires au premier rang à prendre des notes. Et parfois, euh... c'est pour ne pas apprendre des choses techniques, c'est pour élever mon niveau de foi, élever mon désir ardent pour réussir, rencontrer des personnes de qualité, rencontrer des personnes similaires, euh... faire des partenariats peut-être, des futurs partenariats avec des personnes. Donc, euh, c'est le 16-17 octobre. Euh, où est-ce qu'il faut réserver sa place Peut-être Stéphane va partager avec vous euh, le lien qui est, qui est là, moi aussi. Vas-y, Danny, partagez le dans le chat. Oui, oui, oui donc, euh, bah, écoute, on aura plus de gens. Si le catering peut suivre, moi, euh, c'est bien, je n'ai pas de problème. Hein. Plus, plus on peut partager avec des gens, euh, plus ça me va. Donc, euh, c'est toi qui es en charge du catering, comme on dit. Donc, si tu penses qu'on peut se le permettre, il n'y a pas de problème. Et on va bien manger, ne vous inquiétez pas. Mais c'est limité à 30 personnes. Je pense que c'est les 5 à 6, 7, 8 personnes qui réservent maintenant. C'est terminé. On bloque à 30. On s'excuse pour les personnes qui viennent juste après. On vous invitera à d'autres séminaires ou on vous donnera le replay juste après. Bon. Donc là, maintenant, on va parcourir un petit peu toutes vos questions. La première question que j'ai vue un petit peu là-haut, c'est la personne qui dit… Euh... il y a quand même des malins ici Dani tu dois arrêter de télécharger des films elle me dit Nathalie euh, parce que ça bugait énormément merci Nathalie mais comment tu sais c'est ça la bonne question euh... alors il y a beaucoup de gens qui ont dit mais est-ce que c'est est légal tout ce qu'on est en train de faire en, en sous-location est-ce qu'on a le droit de le faire est-ce que c'est est, euh, est autorisé oui mes amis avec les bons mots n'oubliez pas qu'il y a deux beaux. Un bail, vous et le, le propriétaire, et un autre bail, vous et le sous-locataire. Donc, il faut que ces deux beaux coïncident, travaillent ensemble. Si je fais ça, je dois faire ça, je ne peux pas déroger. Quoi. Et de toute euh... façon, ne vous inquiétez pas. Quand on pose la question si c'est légal, c'est simple. Si c'est Dany et moi qui sommes en train de vous présenter quelque chose, ça ne peut être que légal. Parce que non seulement… On ne vous présentera rien d'illégal, mais surtout, on ne vous présente que des choses qu'on a déjà faites. Donc, on ne va pas venir dire devant tout le monde on a déjà fait ça, ce n'est pas légal. Okay Donc, euh, voilà, Dani, il, il a fait de la sous-location il en a fait énormément en Airbnb. Moi, j'ai ai fait de la sous-location même en tant que propriétaire, parce que ça m'arrange vu que je suis loin. Donc, vous voyez, on, on ne vous présente vraiment que des choses qu'on a déjà faites. C'est d'ailleurs pour ça que dans le séminaire en live, pour ceux qui sont venus, on n'avait pas parlé de sous-location parce que je n'avais pas terminé ma sous-location, et même si Dany me poussait, lui dis écoute, moi, je ne l'ai pas encore vraiment fait, donc il faut absolument avoir cette expérience pour la partager. Voilà. Vas-y, Dany, tu voulais dire quelque chose Yes, mais non, je, je lis un peu les questions. Euh, euh, ben Quentin, il pose une question intéressante, il dit, le risque est quand même présent si vide locatif. Au lieu de payer de crédit, on paye le loyer, mais effectivement, c'est beaucoup moins pesant qu'un emprunt. Tu as répondu. Il y a toujours un risque, Quentin, mais c'est le module 6 que je vous ai montré. Il faut être réactif pour trouver son locataire. Et on va vous donner les, les canaux d'acquisition des locataires de qualité. Quoi. Et vous savez quoi On a un mois, on négocie toujours un mois avec le propriétaire pour le meubler et sous-louer, on fait déjà rentrer énormément de cash flow pendant ce mois. Euh, on a déjà sous-loué la totalité du bien. Donc, oui, il y a toujours un il y a toujours un risque et au pire des cas, ben on perd six mois, par exemple, de, de, de loyer euh, et puis on demande de sortir du, du bail et on arrête la sous-location si on n'est pas réactif et on ne fait pas les choses correctement. Pour réussir sa sous-location, il faut huit étapes à suivre, étape par étape, parmi lesquelles être réactif pour trouver le locataire. Donc oui, mais bon, ici, tu n'as pas un crédit euh, pendant 25 ans euh, et la banque derrière ton dos, OK tu donnes juste un préavis et tu pars un mois à trois mois de, de, de, de, de la, la sous-location. Renaud, il dit, c'est pour ça qu'il faut s'informer au séminaire pour sécuriser à fond. Exactement. Et alors, encore une fois, vous allez voir, si vous devez négocier avec un propriétaire, c'est plus facile qu'avec une banque. Si un jour, vous êtes vraiment dans la, dans la problématique où vous avez un vide locatif et vous ne savez pas payer votre propriétaire, ce n'est pas une banque. Vous pouvez aller lui dire, écoute, euh, vous lui expliquez clairement pourquoi vous êtes en vie de le captif. Il vous met peut-être deux claques, mais bon, soit. Mais vous pouvez lui parler. C'est un être humain. Une banque, allez dire à la banque, hein, monsieur, j'ai un prêt. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, vous remboursez mon crédit. Ils vont pas aimer et vous allez être fiché. Pas bien. Donc, c'est vraiment moins risqué euh, qu'aller à la banque. Mais ce n'est pas parce que c'est moins risqué qu'il ne faut pas vous bouger et qu'il ne faut pas vous remplir. Voilà, Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir des vies locatives. C'est comme Daniel l'a dit. Quoi. Vous êtes proactif, vous allez trouver, vous allez vraiment remplir ces sous-locations. Okay vous, vous, J'ai envie de vous le dire. Si vous, avez, si, si vous pensez déjà que vous allez avoir des vies locatives, le but du jeu, ce n'est pas de le faire pour des vies locatives, c'est de le faire pour du cash-flow. Pensez au cash-flow que vous allez avoir. Quoi. Trouver les locataires. M moi, je vois bien... On était en période en plus encore COVID quand, quand j'ai fait cette sous-location. Et, et, et la personne qui l'a pris, elle l'a rempli. Point. Elle l'a rempli. Voilà. Alors que bon ok c'était bien situé pour une colocation, parce que je fais des bonnes colocations. Mais, mais malgré tout, elle a rempli sa colocation. Voilà. Yes. Alors Valérie ici a dit le premier séminaire virtuel était topissime. Hyper pro à recommander. En face, en face to face, c'est encore mieux. Malheureusement, nous ne serons pas en Belgique. Sinon, nous serions venus. Valérie, euh, ça, nous, ça nous aurait fait super plaisir de te voir. Merci pour euh, ton commentaire positif. À Belgique, il demande, on fait comment si on n'est pas en Belgique Alors, si vous n'êtes pas en Belgique, le principe en lui-même, ça fonctionne. En fait, vous allez avoir des pépites. Sauf que les types des beaux, je vais vous parler un peu, je n'ai pas en tête quel type de bail en France. En France, c'est encore plus complexe pour les le type de bail à utiliser. Mais, euh, mais voilà, je vais vous donner le nom. Vous pouvez, vous, euh, euh, vous, vous pouvez vérifier euh, ou le télécharger quelque part et utiliser ce bail-là et pas un bail normal. Sinon, c'est illégal en France. Euh, Nat, elle dit, prévois-tu des cautions pour éventuels dommages lors de la sous-location Excellente question, Nat. Guys, écoutez bien. Je, imaginez vous louer une maison à 1000 euros d'un propriétaire. Vous allez lui payer 2000 euros de caution, OK? Deux mois de caution. Imaginez, vous avez six locataires à l'intérieur. Imaginez, vous avez six locataires à l'intérieur. Vous allez leur demander également deux mois de caution. Donc, en fait, vous avez toujours un delta niveau caution également avec, avec lequel vous pouvez même meubler au début facilement. OK? Mettre des annonces et tout ça. C'est... Euh... Et vous pouvez demander également aux locataires une caution supplémentaire, mais déjà, ils ont payé deux mois de caution ou un mois de caution s'il faut. Euh, C'est déjà ça. S'il y a quelque chose qui casse, ben vous, vous le déduisez et, et Stéphane va vous expliquer comment on fait des états des lieux un peu d'une manière rapide sans payer énormément d'argent euh, et que ça soit valable. Je réponds à Manu et puis je te laisse tu vois des Salut Dani, je peux venir tout seul, il y a moyen de payer 200 euros pour une seule place. Manu, inscris-toi sur le lien, euh, on en parle juste après, ou peut-être on peut, on peut voir un petit peu avec Stéphane ce qu'on peut faire, avec plaisir. Euh, Nat, elle demande, les baux avec les proprios sont de un an ou de trois ans Comme tu veux. Comme tu veux. Tu veux deux ans, on peut faire deux ans, tu veux six mois, on peut faire six mois. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si tu as peur au début, bah commence par six mois, par un an. Euh, si tu veux faire du méga cachot et tu es un investisseur et tu fais ton calcul sur du long terme, va sur neuf ans. N'aie pas peur. Euh, si tu veux être encore plus intelligent, va faire un amphithéo sur 50 ans. Imagine que tu payes un loyer aujourd'hui, tu te mets d'accord avec un loyer et dans 50 ans à cause de l'hyperinflation, euh, les 1000 euros dans 50 ans, c'est comme si vous payiez 10 euros aujourd'hui. Donc, euh, je ne sais pas, c'est une idée, quoi, si vous voulez être rentier. La durée de sous-location les plus rentables, j'imagine, sont hebdomadaires, journalières. Cependant, cela nécessite énormément de suivi, conciergerie, blanchisserie, nettoyage. Donc, Nathalie, peut-être tu as pu louper euh, la première conférence mais on a parlé de ça, il existe énormément de conciergeries qui peuvent nous décharger de ça, euh, moi-même voilà, j'ai créé une conciergerie il y a trois ans, qui cartonne je veux dire, elle a énormément de, de on a énormément de clients on sait exactement ce qu'il faut faire donc c'est ce que je vais vous expliquer pendant ce séminaire comment peut même créer votre propre conciergerie pour embaucher des gens qui gèrent vos biens et les biens des autres également quoi. Voilà. alors je vois une Question aussi euh, de, de Bernard. On ne doit pas respecter la loi du bail à résidence principale. Alors, on va vous donner tous les baux, on va vous expliquer les lois. Alors, les règles sont simplement différentes en fonction des baux. Tu as le bail de résidence principale, tu as le bail d'étudiant, tu as le bail de droit commun. Euh, ce sont des baux différents et en fonction des baux, il y a des règles différentes à appliquer, donc on respecte toujours la loi. Mais le but du jeu, et c'est ça qu'on va vous apprendre, c'est de choisir correctement les baux que vous avez signés pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Voilà, tout simplement, si vous ne savez signer qu'un bail de résidence principale, et vous serez avec certaines contraintes et certaines choses qu'il faudra prendre en compte, c'est tout. Voilà, euh, l'important, encore une fois, c'est comme Danny vous l'a dit, euh, il faut vraiment considérer le bail que tu que tu vas signer avec le propriétaire. Tu dois avoir ça en tête quand tu crées tes baux pour tes sous-locataires, tout simplement. Voilà. Voilà, dans le, oui, on va passer à, aux, aux onglets questions-réponses. Brice, euh, Alors, il te semble difficile de trouver un locataire qui me louera plus cher que ce que, je pro, que, ce que propose le propriétaire, surtout si le locataire ne, veut, euh, ne peut pas bénéficier d'aide au logement type APN. Pourquoi Aha. La question, c'est pourquoi, tu vois, tout est négociation avec le propriétaire. Tu vois, moi, en tant que propriétaire, euh, je comprends très bien que si je veux attirer des gens qui font de la sous-location, donc qui gèrent mon bien à ma place, en, en gros, c'est simple, en tant que propriétaire, bon, c'est déjà un équipe, tu vois, en tant que propriétaire qui n'a pas envie de gérer son bien, tu as le choix entre quoi Tu as le choix entre le mettre en agence, qui va te coûter un certain prix, ou l'avoir en sous-location c'est déjà un des trucs que tu peux utiliser en, en négociation, euh, Brice. C'est dire, ben voilà, au lieu de payer une agence, moi, je vous le prends, vous serez tranquille avec moi. C'est déjà un truc. Et donc, il va tu vas négocier sur un loyer plus bas, tout simplement, pour la, en échange de la tranquillité. Et toi, tu vas te faire la différence, bien entendu. Donc, il y a, y, a y a moyen de trouver des gens qui vont te louer ça au prix du marché alors de ce que toi, tu vas proposer un truc tout bête, tu, tu, tu loues à un propriétaire nu, tu reloues meublé derrière, voilà, des trucs comme ça. Beaucoup Alors, de c'est locataires... ici... oui. Oui. oui, Stéphane, donc, là ici, Brice, tu réfléchis en mode je loue l'appartement de chambre à 700 euros et tu réfléchis en mode comment je vais faire pour le sous-louer plus, plus que 700 euros, quoi. En fait, parce que tu penses en mode location classique, ça veut dire tu l'as loué… en, en... En deux chambres à 700 euros si je veux le louer à un autre, à un autre gars ben, est-ce qu'il va me le prendre à 750 comment je vais faire si tu dis tiens je vais changer la stratégie de location ces deux chambres je vais faire je vais mettre deux étudiants dedans 500 euros dans une chambre 500 euros dans l'autre chambre ben, ça te rapporte 1000 euros l'appartement que tu as loué à 700 euros et donc tu as 300 euros je veux dire brut ici sans te tenir compte des autres trucs euh, de, de Delta. Si tu prends ces deux chambres à 700 euros, tu le sous-loues en location saisonnière, ça peut te rapporter 1005, par exemple, donc 800 euros en plus. Tu vois, donc ne réfl... toi, tu réfléchis en mode, je prends en location classique, comment je vais trouver un locataire qui est... Euh... Il t'a dit, Stéphane, tu peux toujours le faire, en négociant le prix à la baisse au propriétaire en lui disant, écoute, je te le loue un an, trois ans, tranquille, tu es, es tranquille, mais tu me le donnes à 500 euros au lieu de 700, par exemple. Ouais. Euh... Voilà. Alors, les aides au logement, alors, ça, là, encore une fois, ça va dépendre de ton public cible, ça va dépendre du type de bail que tu vas utiliser. OK il y, a, il y a différents types de baux. Euh, donc, oui et non. La réponse, ça peut être oui, ça peut être non. Et ça devient vraiment très spécifique. Donc, ça, si tu viens ce week-end, on en parlera en détail. Mais ça va dépendre du type de bail que tu fais. Voilà. Tu peux se louer en résidence principale avec des aides ou, ou pas, ça dépend. Voilà. Mais c est, c est, voilà, ça dépend du type de bail, absolument. Les revenus générés euh, doivent être déclarés dans les impôts sur le revenu, pas, spécial, pas spécialement. Alors, ça dépend, comment, encore une fois, ça dépend du type de bail. Le type de revenu dépendra du type de bail. Et la manière dont tu vas déclarer ces ce revenus dépendra si tu es en personne physique, si tu es en société. Là, là, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure. Et le but aujourd'hui, c'est pas d'aller dans chacun des cas de figure. Sinon, Dany l'a dit, on va passer des heures dessus. Mais en fonction des cas de figure, tu vas, en effet, déclarer différemment. Voilà. Donc, euh, euh, il y a une autre question de sa part également. Les revenus générés doivent, je pense, être déclarés dans les impôts sur le revenu. Est-ce vraiment rentable? de Brice, je pense que tu es français. C'est ça, tu me confirmes euh, Donc, euh, Oui. Okay, ok, parce que tu parles des APL et tout. Euh, il faut savoir que là, ce qu'on est en train de vous, euh, vous présenter ici, euh, en, en, en France, la fiscalité est différente. Certes, ça va, ça va, tu vas avoir des revenus euh, générés, mais tu vas déduire des frais, je veux dire, et le delta qui reste, tu vas le rajouter sur ta base imposable qui est imposée sur les tranches en fonction de où est-ce que tu trouves. En Belgique, en fait, c'est un peu plus simple. On a quatre types de revenus, revenus immobiliers, revenus mobiliers, revenus divers, revenus professionnels. Il faut savoir que la sous-location, ce n'est pas un revenu professionnel. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce n'est pas la plus taxée, mais il y a d'autres revenus sur lesquels on va, on va vous présenter où est-ce qu'il faut déclarer vos revenus. Et ce n'est pas les revenus bruts, parce que vous allez déduire les frais de conciergerie, les frais d'électricité, les frais d'assurance, le précompte immobilier, la taxe foncière, etc., etc., etc., etc., etc. Et puis, vous allez euh, déduire la partie immobilier également. Et l'autre, elle sera imposée aux revenus divers, qui est peu taxé par rapport aux revenus professionnels. Et malgré ça, quand même, vous allez faire des plus values. Malgré ça, vous allez faire quand même des belles plus values. Il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Et, euh, et alors, je euh, l'as oui. déjà dit, Dani mais je le répète, c'est important. En France, il y a vraiment un type de bail très, très particulier à utiliser. Sinon, c'est illégal. En, en Belgique, c'est beaucoup plus simple. C'est facile. À la rigueur, même si tu ne fais pas attention à ton bail, tu restes dans la légalité, tu auras peut-être des contraintes auxquelles tu pourras pas penser. Mais en France, c'est super important. C'est vraiment encadré par la loi. Il faut un type de bail bien spécifique. Sinon, tu n'as pas le droit de faire du bénéfice via la sous-location. Ouais. Génial. Euh, bah, bravo à, aux trois personnes qui, qui viennent de s'inscrire. Euh, je, je, je vois les popas. Euh, félicitations, bah, vous pouvez ramener également une personne avec vous euh, on va se mettre en contact avec vous juste après la présentation euh, il reste quelques places encore soyez euh, proactifs euh, on se voit ce samedi à 9h euh, jusqu'à 18h 18h30, c'est à Bruxelles euh, pour les personnes qui viennent de réserver, on va vous envoyer l'adresse euh, par email ou par WhatsApp. N'oubliez pas de mettre votre numéro de GSM, c'est plus facile à communiquer. Euh, si le, le jour J vous arrivez, euh, vu qu'on est peu nombreux euh, et il n'y aura pas une file de dingue dans le froid, euh, si vous ne trouvez pas donc la salle de réunion, on vous indiquera dans le Business Center. Valérie, elle demande « Je vois une maison en location pour 1750 euros ». Quatre chambres, l'annonce dit colocation interdite, cela veut dire que, que la sous-location interdite aussi. Euh, il faut demander au propriétaire. Il faut demander au propriétaire, mais ici, peut être souvent, c'est des immeubles, c'est des maisons de standing et qu'ils veulent une, une, une petite famille. Le propriétaire, il a eu une mauvaise expérience avec des, des, des, de la colocation et il n'a pas envie. Donc ici, oui, c'est avec une piscine. Aldi. Donc ici, euh, là, c'est quelque chose. C'est ce qu'on va parler un peu dans le séminaire. C'est le top du top de la rentabilité, en fait. Quand vous faites de la location saisonnière avec de luxe ou de la colocation euh, ou du co-living de luxe, en fait, quand il y a des trucs comme ça, des piscines et tout, les gens sont prêts à mettre 1000 euros, par exemple, par chambre euh, pour pouvoir habiter à quatre dans un, truc, dans, dans un cadre pareil. Et imagine, tu loues à 1000 euros la chambre que ça soit en location saisonnière ou colocation, c'est quand même super rentable. Je te montre un peu le niveau. Ça, c'est le top du top. Quand vous apportez votre coup de cœur sur le bien et vous le louez en mode luxe avec un peu de service et des petits déjeuners et des trucs comme ça, ça cartonne ce genre de choses. C'est là la méga Rolls Royce de, de, de, de, de la rentabilité. Et donc ici, il faut voir le propriétaire, tu vois, genre, pourquoi il dit que la colocation est interdite pose lui la question tu dis bah, écoutez il euh, y a le pitch que je vais vous donner euh, Tac, tac, tac, tac, tac. tu lui cites tout ça lui n'oublie pas lui tout ce qu'il veut c'est que l'argent tombe tous les mois et la deuxième chose qu'il veut il veut être peace of mind demande lui pourquoi la colocation est interdite et il va citer les points qu'on sait qu'il va citer on sait quoi répondre point par point à ce niveau là et tu pourras peut-être te positionner en lui disant écoute je te la loue trois euh, ans, par exemple, tu me la loues, par exemple, à 1004 maintenant. Tu peux négocier ça, euh, il faut toujours un peu négocier. Et là, tu es parti pour trois ans, 1004, c'est rien. Quoi. T as, t as... Si tu loues même ça en sous-location saisonnière, euh, c'est jackpot. Ce genre de choses, donc deux, trois biens comme ça, tu, es, tu es libre financièrement. Okay Et tu n'as pas de crédit 25 ans sur ton dos. Super, bravo euh, Valérie. Testez, testez, tester. Good, Stéphane, tu veux oui, peut-être rappeler aux gens encore, oui. encore une fois. Allez-y si vous si vous hésitez, allez signer le bon de commande maintenant parce que ben, voilà premier premier entrée premier servi. Hein. Euh, surtout si on commence à inviter vu qu'on invite des gens donc il euh, y a vraiment cette limite euh, euh, de la salle pour, à cause du Covid bien entendu. Si on n'avait pas Covid on pourrait inviter beaucoup plus de gens. Voilà. Oui, oui, Valérie, finis les emmerdes de crédit. Bien, en effet, finis les emmerdes de crédit. <rire> C'est une autre, une autre manière de voir les choses. Euh, oui, non, c est, c est, ça, ça peut être une très, très bonne stratégie aussi. Euh, voilà, donc, s'il vous plaît, allez-y, cliquez, euh, allez sur le bon de commande, remplissez le bon de commande, qu'on puisse vous envoyer les informations et surtout qu'on compte les gens, parce que je vois que ça rentre. Donc, il faut absolument qu'on compte les gens, comme ça, on sait combien on sera. Voilà. Génial. Merci, Stéphane. Merci à vous tous. Euh, L'indépendance financière. Seuls ceux qui sont éduqués financièrement vont s'en sortir post-Covid. Okay? Ce genre de choses, j'aurais aimé les avoir au début. J'allais me former en France. J'allais me former en Suisse sur l'immobilier avant de commencer. Il n'y avait pas autant d'informations disponibles pour nous quand on a commencé. Euh, vous êtes en train de surfer sur la vague sauter dans le train, sauter dans le train parce que celui qui travaille pour une fiche de paye, il va vraiment, vraiment sentir la crise dans, dans les années qui viennent. L'économie se relance, c'est le moment d'investir dans votre éducation financière et dans votre euh, futur euh, d'indépendance financière. Belle soirée à tous et on se voit donc euh, pour les inscrits euh, ce week-end à 9h à Bruxelles. Euh, pour passer deux temps, deux, deux journées extraordinaires ensemble. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous et, euh, et à la prochaine. Étonnant.